Allez, c'est parti, on reprend les talks avec David Siriza. David, es-tu là Bonjour à tous. Bonjour, David. Alors, c'est parti, petite introduction pour ton talk. Et vous, comment faites-vous vos sites vitrines Est-ce que vous êtes plutôt Good Old WordPress ou JabTag, sinon rien Si dans tous les cas, vous trouvez que c'est trop compliqué pour ce que c'est, David va nous présenter des solutions pour vous simplifier la vie. David, c'est à toi. C'est parti. Alors Pour me présenter en quelques mots, je m'appelle David. J'aime bien faire plein de choses dans la vie et euh, je pars un peu dans tous les sens. Mais un fil rouge euh, dans ma carrière jusque-là, c'est que je me retrouve souvent à développer des petits sites Internet euh, de, pour différents projets et à devoir les maintenir sur la durée. Et, euh, et donc ouais, ça a été un peu un fil rouge. Donc je vais, je vais essayer de vous faire part de ma réflexion euh, là-dessus, sachant que c'est pas mon domaine de d'activité principale, dirons-nous. Mais euh, je pense que j'ai réussi à construire des trucs assez rigolos. Donc en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, je vais je vais vous montrer ça. Euh, déjà, je voudrais juste euh, préciser quelque chose, c'est que euh, là dans mon titre de de la présentation, euh, je parle du concept de site web euh, et qu'au final euh, c'est quand même un truc qui est assez difficile à définir, surtout quand on parle de site web, d'application web, de service web, de site internet, même dans, dans certains cas. Euh, là, c'est juste le petit disclaimer pour vous dire que moi, je vais utiliser ça complètement indifféremment. Je vais peut-être faire des abus de langage dans tous les sens si vous avez vos définitions. Euh, je pose ça parce qu'en fait, j'ai fait une thèse en génie logiciel et là-dedans, je me suis retrouvé à devoir essayer de définir le, le concept d'application web parce que je devais en parler en fait et, c'était pas forcément la joie, cette partie-là. Euh, donc, je vais faire un peu des abus de langage. Euh, ne bon, me montrez pas, s'il vous plaît. Je vais mélanger un peu ces termes. Donc, si on pose toujours un peu les bases, hein, je vais enfoncer quelques portes ouvertes histoire de, de s'échauffer. Euh, Qu'est-ce que c'est un site web Finalement, on peut le voir comme c'est un logiciel qui va s'exécuter sur un serveur dont l'objectif est de délivrer du contenu en utilisant le protocole HTTP. Euh, nos navigateurs web eux vont permettre d'afficher ces différents contenus, de les interpréter, etc. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a un petit peu deux familles qui vont commencer à se dégager de types de, type de, de solutions d'implémentation. Premier point, on a les sites web statiques, où euh, le logiciel qui va communiquer en HTTP, ça va être quelque chose de très standard, comme euh, Apache, Nginx ou un autre, et, euh, et son objectif va être de, de, de servir du contenu qui est inerte, dans le sens où il a été défini comme ça, écrit préalablement, et euh, il ne va pas changer euh, au fur et à mesure qu'on le sert. Et l'autre, euh, vous le connaissez sûrement parce que vous êtes de la communauté PHP, euh, c'est un peu ce qu'on fait en PHP en général, des sites dynamiques. Donc là, l'idée, c'est qu'à chaque fois que notre application, notre site va recevoir une requête HTTP, il va pouvoir générer une réponse qui sera potentiellement personnalisée. Donc on va pouvoir faire varier le contenu euh, de, de la réponse, que, entre autres choses. Maintenant, on pourrait se dire, bon, maintenant, quand je vous ai montré ça, le, le, tout ce qui est dynamique, ben, c'est plus puissant. On peut faire la même chose que les sites statiques, sauf qu'en plus, on peut aller rajouter des comportements arbitraires et faire des choses en plus. Donc, c'est tout simplement plus puissant. Sauf que le problème, c'est que ça arrive également avec un coût. Euh, on va, en mettant des sites dynamiques, on va complexifier le système. Ça veut dire que. On peut faire des réponses un peu variées à nos requêtes, mais forcément, il va falloir expliquer comment générer ces réponses. Donc, c'est pas la même que dire c'est tout le temps la même chose. Ça va se complexifier. En général, quand on est dans un projet un peu industriel, un peu sérieux, on va devoir dépendre d'autres logiciels assez rapidement parce qu'on peut pas réinventer la roue tout le temps. Donc, ça peut être des dépendances externes ou internes, hein, suivant. Euh, on va avoir souvent des données qui vont varier qu'on va vouloir conserver à côté de l'application et il va falloir qu'on vérifie qu'elles sont intègres, c'est-à-dire que au fil de l'évolution de l'application et de son cycle de vie, on ne veut pas pouvoir les, les, bah, les corrompre d'une manière ou d'une autre. Euh, tout ça, du coup, peut nous emmener à des problèmes de sécurité parce que peut-être que nos algorithmes vont euh, avoir des failles, les systèmes qu'on va utiliser vont avoir des failles et comme il y a, ils ont la possibilité d'être dynamiques. Ces failles peuvent rapidement évoluer vers on va corrompre les données, on va faire tomber les serveurs, etc. Et en plus de tout ça, il y a le problème des performances qui fait que forcément il y a plus de travail pour générer une réponse personnalisée que pour que pour juste envoyer une réponse qui a été pré-générée. Donc finalement, ce dynamisme il est plus puissant, mais il a un coût. Heureusement, euh, je vous apprends rien. Normalement, on a différents outils, différentes techniques pour affronter ces, les problèmes que je viens de citer. Euh, la recherche a apporté différentes choses, euh, des concepts euh, en génie logiciel. Euh, on a différentes technologies industrielles qui ont vu le jour et qui se sont stabilisées. Euh, on a des professionnels comme vous et moi qui sommes capables de, de concevoir ces risques et un peu d'essayer de, de, de proposer des solutions pour aller contre et de les réduire. Et euh, toute une flopée d'outils euh, notamment libre, euh, dont, dont vous connaissez un petit peu euh, le fonctionnement, je pense. Euh, par exemple, on a tout ce qui touche euh, à la notion de CMS. Donc, c'est un site dynamique qui a été pré-développé pour gérer le contenu sans qu'on ait besoin de connaissances techniques. Ah bon, ce n'est pas forcément la meilleure définition, mais en général, on englobe pas mal de choses. Euh, je pense qu'on peut englober pas mal de CMS là-dessus. Alors, les exemples, euh, j'ai mis un peu des noms comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Citer WordPress, Bonpa, Joomla, Prestashop, etc. Et, euh, et finalement, il y en a beaucoup, mais ils se différencient parce que, en fonction du type de contenu qu'on va vouloir euh, mettre dedans, euh, on va choisir plutôt l'un plutôt l'autre, en fonction de comment on veut euh, pouvoir le. <rire> Quelqu'un c'est type au 3SPIP. Je vois qu'il y a des gens de la communauté qui sont attaqués, c'est bien. <rire> Alors, en fonction de, de, de l'édition, c'est-à-dire de quelle propriété on veut sur le sur l'éditeur qui va nous permettre de mettre le contenu, ben on va choisir l'un ou l'autre, leur expansibilité, et puis tous viennent avec une forme d'écosystème, euh, des add-ons, des thèmes, ce genre de choses. Euh, donc ça, c'est les CMS, euh, sauf que euh, là, je fais un peu mon troll, j'ai été regarder pour rire un petit peu les, les CVE, c'est-à-dire les, les vulnérabilités qui ont été publiées, en, les vulnérabilités de sécurité, euh, qui ont été publiées par exemple pour WordPress. Alors ça, c'était... J'ai bien rigolé, c'est que quand j'ai mis à jour mon, mes slides, j'avais en fait, fait euh, cette capture d'écran euh, mi-2019, donc à peu près il y a un an. Euh, C'était à l'occasion de passage en scène d'ailleurs. Donc ça, cette slide montrait quand même assez bien qu'il y avait de l'activité en termes de, de failles de sécurité découvertes sur WordPress. Euh, ça, ça dépend des années, mais bon, quand même, euh, au maximum, là, le plus gros trait rouge, on est sur du presque 350. C'est quand même pas mal. Et puis après, j'ai mis à jour euh, ce truc-là tout à l'heure et euh, ça a un peu changé. Alors là, je saurais pas vous expliquer ce qui s'est passé en 2019, mais on a dépassé les 1000, ce qui paraît énorme en comparaison aux autres trucs. Donc peut-être que des gens sont un peu énervés pour, euh, pour chercher des choses dans WordPress euh, cette année-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon point avec ces deux, ces deux graphes, c'est surtout de vous montrer que, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, comme on rajoute du code euh, qui va être dynamique, on ouvre un peu, de la surface, on rajoute de la surface d'attaque à notre système. Donc là, WordPress, l'avantage, c'est que comme c'est un gros projet qui est connu, les gens publient des, des failles de sécurité qu'ils trouvent, ou en tout cas, il y en a une grosse proportion qui va être publiée, mais euh, ça ne veut pas dire que, que sur les autres, tu en as pas, ou qu'il y en a moins, c'est de la sécurité. Quoi. On, on peut voir des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on a tout vu. Euh, donc ça, c'était le point. Maintenant, je voudrais ouvrir une petite parenthèse prendre un peu du recul sur ce que je viens de dire. C est, c est un petit peu, je sors un tout petit peu du sujet, mais ça me semblait être intéressant à rappeler. Euh, en fait, tout est compromis. Euh, là, j'ai mis même quand on fait un site web, mais en fait, même je pense que le métier d'ingénieur au sens large, euh, globalement, c'est tout le temps une histoire de compromis. Euh, toutes les solutions que j'ai citées, même celles que je n'ai pas citées, dans la plupart des cas, vont fonctionner. Là, ce qui va nous intéresser, c'est un peu d'évaluer les risques et les opportunités que ces solutions vont pouvoir créer par rapport à notre contexte. C'est toujours un peu ça l'enjeu. Je suis pas en train de de, de cracher sur l'une ou l'autre des trucs. Je n'avais pas cité SPI, Type 3 et PHP New qui ont été mis dans les commentaires, mais euh, ça ne veut pas dire que, que je trouve que c'est des sous-solutions. Tout est attaché à un contexte. À un contexte pardon. Et donc, en fait, en réalité, faire ce genre de choix technologique, c'est toujours difficile. On a énormément de paramètres, euh, même la plupart, on ne peut pas les connaître. Par exemple, est-ce que le projet que je choisis d'utiliser va survivre, euh, va continuer d'évoluer dans le bon sens, etc. On ne peut pas savoir. Au final, on se retrouve à choisir souvent tout ça un peu à l'instinct en fonction de ce qu'on connaît, en fonction de ce qu'on entend dans nos cercles, etc. Euh, bien sûr, bah, choisir à l'instinct, c'est pas parfait parce que euh, on va se retrouver avec... Euh, les biais cognitifs qu'on peut avoir euh, qui vont rentrer en, en ligne de compte. Donc, euh, donc Le marketing a un effet sur les humains. c'est forcément Le marketing, c'est pas exactement ce que la solution est, c'est un peu une vision idéalisée, donc si on se fie à ça, c'est pas tout le temps génial. Euh, L'écosystème va bouger, comme je vous disais, on a tous des connaissances imparfaites. Là, c'est un peu une parenthèse pour vous dire euh, restez, euh, restez toujours un peu en mouvement. Quoi. ça C'est mon conseil. Euh, moi, personnellement, j'ai commencé à programmé euh, enfin, en PHP, euh, pas mal de PHP, dans de, le début de, me, de mes expériences en programmation. Et au final, euh, j'ai fait complètement d'autres choses dans d'autres langages. Et je trouve ça assez marrant de changer parce que bah, maintenant, quand je code en PHP, je réfléchis plus pareil. Et je pense que c'est quelque chose d'assez sain d'avoir euh, vraiment vu plusieurs solutions. Sinon, on a toujours le risque d'être enfermé finalement dans un modèle de pensée. Donc, en tout cas, c'est quelque chose que je ne vous souhaite pas. Pour revenir un petit peu euh, au sujet, c'est-à-dire au site euh, statique et site dynamique, euh, on a plein de cas où ça va être super cool de faire un site dynamique. Euh, si vous faites du PHP, je pense que vous avez déjà bossé sur ce genre de projet. Euh, par exemple, les cas d'usage peuvent complètement l'imposer. Si je veux coder euh, Facebook en mode site statique, ça va être ultra pénible, voire impossible. Euh, là, ça fait complètement sens de dire c'est dynamique puisque par nature, chaque personne doit voir quelque chose de différent. Ça peut aussi être un moyen, un moyen en fait, d'avoir accès à des abstractions. Là, l'idée, c'est que euh, une, des, une des raisons d'être, une des raisons peut-être pour lesquelles PHP a, a émergé, euh, au, en tout cas au début, c'est que c'était un moyen facile aussi euh, de créer un site web avec des morceaux qu'on pouvait reprendre d'une page à l'autre. Il n'y avait pas besoin de, de copier coller grand-chose puisqu'on pouvait utiliser une cloud pour, pour insérer les, bah, les petits bouts qui étaient euh, communs. Et également, ça peut être super cool d'utiliser un CMS parce que des fois, on n'a pas envie de réinventer la roue. Euh, on a envie juste de faire un blog un peu comme tous les autres blogs. Et peut-être que du coup, un CMS adapté au blog, bah, sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Euh, même autour de l'écosystème, notamment WordPress, euh, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui sont faites pour éviter ait besoin d'avoir un développeur dans la boucle, alors pour le meilleur et pour le pire. Hein. Et, euh, et puis, dans pas mal de cas, j'ai rencontré aussi des gens, euh, notamment dans les métiers de la communication, qui... Qui ont pas mal l'habitude de ce genre d'outils, et en fait, même s'ils pourraient aborder quelque chose d'autre, ça peut être une source de stress pour eux de changer ou de devoir s'adapter. Bon, et ben aujourd'hui, du coup, on va parler de tous les autres cas, parce que euh, moi, ce qui m'intéressait là, c'était de me situer dans un autre contexte. Euh, et du coup, en fait, dans, dans, de temps en temps, on se retrouve avec un site où on a envie. Des non-développeurs qui puissent rajouter du contenu. Donc là, c'est ce que je vous disais juste avant. Euh, J'ai envie que la personne qui s'occupe de la communication dans mon entreprise puisse agir dessus alors que n'a euh, pas du tout euh, de, de choses en développement. Euh, J'ai envie surtout de délivrer du contenu avec ces projets. Donc on n'a pas beaucoup d'interactions, on a peu ou pas euh, de nécessité, de, on n'a pas vraiment de fonctionnalités dynamiques. C'est vachement descendant, on va dire, comme euh, partage de l'information. Euh, on veut un rendu qui soit assez spécifique, précis et euh, performant, parce qu'on sait que notamment en SEO, la performance peut jouer et que euh, même tout simplement par respect pour les utilisateurs, euh, afficher un article de blog, euh, si ça prend plus d'une seconde cinq, c'est quand même qu'il y a un gros problème quelque part. Euh, et je dis ça, et pas forcément que pour les utilisateurs, même, on va dire dans, dans nos pays, il y a, il y a des pays où les, les connexions Internet sont vraiment pas du tout euh, aussi performantes que que, que par ici et du coup là ça va être super pénible pour eux si le truc et, euh, s'étonne. Et surtout moi c'était le point là, ce, ce dernier point qui m'intéressait c'était pouvoir euh, me dire bah, je vais en maintenir beaucoup de ces sites et euh, j'aurais pas besoin de, de mal dormir la nuit euh, en imaginant les CVE qui sortent sur WordPress et en me disant est-ce que j'ai vraiment patché tous mes plugins, tous mes trucs. C'est surtout ce point là en fait qui m'a drivé parce qu'en fait comme c'est pas mon métier de faire ça, bah, je le faisais parce qu'il euh, fallait bien que quelqu'un le fasse, mais je n'ai pas vraiment le temps de le faire bien. Donc, il y a un petit côté un peu, il euh, fallait que ça aille vite et puis que ce soit, soit fiable. Donc, j'ai enfin commencé euh, vraiment ma conférence, c'est-à-dire le, le sujet euh, un peu plus concret euh, de comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des techniques pour euh, résoudre ces problèmes que je viens de vous exposer. Et, euh, et du coup, bah, on commence, je vais essayer un peu de construire graduellement ça, la, la, les approches que j'ai pu explorer. Euh, la première, bien sûr, c'est ce que j'ai appelé l'approche naïve. Euh, c'est bah, comment on peut faire le, ce job-là de manière le plus simple possible, avec un, construire un site statique de la manière la plus simple possible. Bah, on fait des fichiers HTML, CSS, JS, yes, et puis on, on déploie tout ça. Alors, j'ai quand même mis on utilise Git pour versionner. Euh, là, c'était un petit peu une question de... J'ai pas forcément envie de le faire l'étape d'avant, parce que là, je, on va considérer que l'entrée de jeu... On a utilisé Git, mais ça change peu de choses pour cet exemple. Euh, le problème qu'on a, c'est que le travail va être vachement répétitif. Si on veut faire un site assez gros, euh, on n'aura pas d'abstraction, pas vraiment d'outils pour nous aider. Euh, tout ce qui va toucher au déploiement, si on le fait manuellement, bah, on va évidemment pouvoir faire plein de trucs qui ne sont pas bien là-dedans et tout casser. Euh, là, je parle d'expérience. Hein. Encore une fois, je crache avant tout sur moi-même parce que c'est pas mal de projets comme ça du euh, temps où c'était pas professionnel du tout, mais. On, je pense que tout le monde a un peu senti cette douleur. On a envie d'avoir quand même des outils pour nous aider. C'est facile de casser des choses quand on fait tout à la main. Bon, heureusement, il y a un truc qui s'appelle les générateurs de sites statiques qui est devenu de plus en plus euh, populaire ces dernières années, notamment avec le terme Jamstack. Euh, là, en gros, l'idée, c'est qu'on va avoir une petite étape de construction, finalement, comme une sorte de compilation, on pourrait dire, euh, qui va nous permettre de séparer conceptuellement ce que le développeur va écrire et le produit fini. Donc, en fait, le générateur va prendre ce que le développeur a écrit et va générer le site statique, qui sera du HTML, CSS, JavaScript et autres, mais pas exactement celui qu'on aura écrit en entrée. L'intérêt de tout ça, c'est que ça nous permet d'utiliser diverses abstractions, voire même des fonctionnalités qui sont pré-développées. Euh, je parle de, ici en premier lieu de langage de gabarit, de templating, parce que c'est euh, quand même une des raisons pour lesquelles PHP est né. Euh, c'est euh, marrant de faire un peu la comparaison. Ici, on, a, on peut avoir potentiellement les mêmes fonctionnalités, mais ce n'est pas du dynamique. Évidemment, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a généré le site, eh bien, il ne bouge plus, ça reste un bête site statique. Euh, on peut imaginer, par exemple, tout ce qui va toucher à des fonctionnalités de pagination, ou de, de blog. On peut avoir comme ça, dans le générateur, des choses plus ou moins avancées qui vont nous permettre de gagner du temps et quand même de faire un site statique. Alors il y a plein de générateurs qui existent, il y en a vraiment beaucoup. Alors je ne sais pas s'il y en a plus ou moins que le nombre de CMS ou de framework PHP ou de framework JavaScript qui existent, mais ça fait partie, on va dire, de ce genre d'outils Ou à la limite, si, si ça vous intéresse un peu, il y a bien un moment où vous allez vous retrouver en codé 1, je pense, ça arrive à tout le monde. <rire> et du coup, comment est-ce qu'on peut un peu s'y retrouver dans toute cette jungle euh, je pense que ce qui peut servir pour, euh, pour les différencier, notamment, c'est euh, l'usage principal. En général, il y, a un, il y a un usage principal, on va dire une fonctionnalité, un type de site qui est euh, plébiscité pour euh, un générateur de sites de données. Euh, par exemple, sur Jekyll, il y a pas mal d'abstractions qui sont faites pour gérer un blog. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire que du blog avec ça, mais ça peut du coup aider un peu à les séparer. S'il y a d'autres générateurs qui vont pas poser cette hypothèse. Euh, on a tout ce qui va toucher au format d'entrée, notamment euh, comment est-ce qu'on rédige euh, le code, le, le contenu. Il euh, y en a, ils vont choisir du Markdown, il y en a, ils vont mettre du ASCII-Doc, il y en a, ils vont mettre du HTML direct, etc. L'extensibilité, ça peut être assez vite un point important parce que c'est comment est-ce qu'on peut se rajouter des fonctionnalités que le générateur n'a pas prévues. Euh, dans pas mal de cas, quand on reste dans des dans les pistes, on va dire, ça, ça se passe bien, mais en fait, ça arrive souvent de devoir faire du hors-piste aussi et sur des petits détails, on a envie de modifier un petit comportement, donc ça peut jouer, et euh, cette extensibilité, en général, elle est associée aussi au langage qui a servi à développer le générateur. Donc, euh, si je fais du G-Kill, bah, le générateur, il est en Ruby, c'est-à-dire que si je veux faire des plugins, il bah, faut que je fasse du Ruby. Euh, L'écosystème, comme pour les CMS, ça joue énormément, on va avoir différents niveaux de de maturité sur les plugins, les modules qui sont proposés, sur la documentation et l'aide qu'on peut trouver. Euh, là, je fais référence au nombre de sujets sur TACOverflow, Overflow, par exemple, ça peut servir. Et puis, bon, la facilité d'installation, par exemple, ça peut, ça peut aussi être un critère de choix. Alors là, suite, je site uh, Jekyll, Hugo, Gatsby, il y a plein de technologies différentes. Et puis, comme quelqu'un le partage dans, la, dans les commentaires, il y a même des sites web qui s'amusent un peu à faire des petits, à référencer tout ça, à faire des espèces de, de benchmarks dans un grand tableau. Euh, du coup, si on reprend le problème et qu'on se dit bon, on va cette fois-ci utiliser un générateur de sites statiques. Alors, je ne vais pas prendre de parti ici, mais euh, choisissez un peu celui que vous voulez euh, qui, va le but, qui va bien dans le cadre du projet. Euh, finalement, on s'enlève le côté travail répétitif, pas d'abstraction ni d'outils et on se retrouvait à presque à copier-coller des choses, là, c'est plus nécessaire. Et en bonus, ça nous, ça nous a un peu obligé à mettre en place, on va dire, l'infrastructure et tous les, tous les downsides qu'on va avoir si on veut faire... si on veut utiliser un autre outil type Webpack ou, ou je ne sais pas quoi d'autre pour gérer le, les assets, le, le front-end. Au final, comme on a déjà cette étape un peu de construction de compilation, en rajouter une deuxième à la suite, généralement, ça ne pose pas tellement de problèmes. Bon, par contre, à ce stade-là, on n'a pas réglé le problème du déploiement. C'est toujours la même chose, puisqu'en fait, à la fin, une fois qu'on a lancé notre générateur, on obtient un site statique avec du HTML, du CSS, du JavaScript et autres. Et il faut toujours euh, bah, le mettre en ligne. Euh, là, ce qui peut nous aider sur cette partie-là, c'est l'intégration continue, ou CI en anglais, en diminutif. Basiquement, c'est un système qui va lancer des tâches à chaque fois que vous allez pousser une nouvelle version de votre code euh, sur GitHub, GitLab ou autre. Et en général, ça sert à deux types de, de choses. Alors j'en ai, ai mis trois, c'est vrai qu'on peut les distinguer en trois. mais euh, Premièrement, on va pouvoir générer des choses. On s'est mis produire des artefacts, on appelle ça des artefacts, parce que ça peut, ça peut être un fichier zip, ça peut être une image, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. On va le produire. Là, dans le cas d'un site statique, ça pourrait être le rendu du site. C'est-à-dire qu'en entrée, on a les sources, on passe la moulinette, et le, le CI va, va produire à la fin en sortie un zip qui contient tout le site qui a été généré. Ça peut aussi servir à vérifier des choses. Euh, là, le point le plus classique, c'est... Euh, vous avez sûrement eu les des cas du euh, un nouveau développeur rejoint l'équipe, il faut lui paramétrer toute l'app euh, sur laquelle il va bosser parce que euh, il y a un jour un peu de, de préparation où, où si on fait pas ça, bah, on va tomber sur le euh, il n'arrive pas à l'installer parce qu'en fait il euh, faut que l'expert vérifie que que les dépendances sont bien installées dessus, etc. Là en fait l'intérêt c'est que on peut facilement se mettre dans une situation où à chaque fois qu'on pousse du nouveau code, l'intégration continue va le prendre et va essayer de le construire, mais depuis une copie vierge. Il n'y a pas de côté, euh, ça marche sur ma machine, pourquoi ça marche pas sur la tienne, parce qu'en fait, là, on repart un peu à zéro à chaque fois. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça permet au moins d'écrire avec une sorte de documentation exécutable ce qu'il faut faire pour faire tourner le projet. Ça peut aussi servir à lancer des tests automatisés, euh, c'est la partie donc vérifier. Et dernier point, on peut aussi envisager de déployer des choses euh, finalement, d'avoir des effets de bord sur euh, notre système et de dire, bah, là, le code que j'ai généré, euh, mon site web que j'ai généré, je vais le balancer sur mon hébergeur. et Donc, euh, nous, c'est ça, ça que j'ai mis en dernier. Ce qui nous intéresse, c'est surtout générer le site et le déployer. Au passage, on va vérifier qu'on est capable de le générer. C'est un peu une étape de vérification en même temps. Mais on ne va pas forcément avoir envie de faire des tests supplémentaires. Là, en tout cas, dans mes projets, je n'avais pas vraiment vu que suis déjà un peu rack en termes de temps, j'avais pas spécialement intérêt à commencer à faire des, des tests automatisés, ce n'est pas trop l'enjeu du projet. Là, je vous montre un petit exemple avec du Duplaptier, parce que je trouve qu'il est plutôt bien fait, Moi, je l'aime bien. Euh, il y a d'autres systèmes d'intégration continue, encore euh, une fois, qui ont différentes propriétés, Moi, je ne vais pas les comparer aujourd'hui. Mais ce qui, ce qui est amusant de voir, c'est que euh, je peux déclarer quelques petites variables au début, alors ça c'est anecdotique, hein. Mais je peux déclarer un ensemble de tâches. Donc, Par exemple, j'en ai déclaré une qui s'appelle Build, qui va fonctionner dans une image Docker que je lui ai prédéfinie, prédéterminée. Donc là, je veux une image Docker Ruby. Comme ça, j'ai des outils pour pouvoir utiliser Jekyll. Et ensuite, je peux lui spécifier étape par étape, l'équivalent d'un script. Donc, il va exécuter toutes ces étapes-là à chaque fois. S'il y en a une qui échoue, forcément, ça va me renvoyer une erreur, ça va me prévenir. Et si tout réussit, je lui indique à la fin qu'il pourra trouver euh, les artefacts dans ce dossier-là. Donc ça, c'est le dossier dans lequel, par défaut, Jekyll va générer euh, ses, le site web qu'on qu génère. Donc là, par exemple, on peut voir, euh, j'installe Node.js, j'installe euh, mes dépendances fontaines et puis je lance leur construction, peut-être avec Webpack, par exemple. Et puis là, j'installe les dépendances Ruby pour installer Jekyll et je lance Jekyll en lui disant de construire le site. Donc c'est un exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire exactement en mode sur-mesure, sa petite pop-up, choisir sa recette, dire qu'on veut faire une notice dans Slack ou je ne sais pas quoi. on peut vraiment tout imaginer avec ça, c'est très flexible. Et donc quand on utilise un générateur de site statiques et de l'intégration contenue, ça va déjà nous retirer pas mal de, de problèmes potentiels avec la, la partie déploiement, puisque comme on l'a automatisé, on peut l'automatiser en général euh, ça va bien se passer, même si vous avez un mutu euh, chez OVH et que vous déployez euh, avec FTP, on peut automatiser ça en fait. Et euh, ça simplifie pas mal de choses parce que ça veut dire que si euh, 8 mois plus tard, vous reprenez ce projet pour, euh, pour changer euh, deux de trucs dans le contenu et le remettre en ligne, vous n'avez pas besoin forcément de vous panier une mise à jour à la main euh, en ayant oublié la procédure ou en étant obligé de relire toute la doc. Là en final, elle bouge pas trop quoi. Du coup, ça simplifie énormément le travail sur le long terme parce que quand je, si je retourne sur mon projet comme je disais huit mois plus tard, je peux tout à fait tester des choses. Le projet dont le CI va se relancer, va se construire, et puis éventuellement avant même de déployer, je peux avoir déjà un zip, du truc qui est construit. Donc même si je suis dans le train et que j'ai que mon mobile et qu'on me demande de changer un texte dans le footer du site ou quelque chose comme ça, bah c'est envisageable en fait. Je sais pas que c'est confortable, mais c'est envisageable. Par contre, il reste un dernier point que j'ai mis là et que, qu on a, dont on a parlé un peu tout à l'heure, c'est que là, actuellement, pour que tout ça fonctionne et que quelqu'un puisse mettre à jour le site, bah, il faut qu'il connaisse Git, faut qu il faut qu'il connaisse mon générateur de sites statiques, etc. Il faut donc que ce soit probablement plutôt un développeur. Quelqu'un de non-développeur ne peut rien faire avec tout ça. Et, et donc, comment ça se passe là en l'état, c'est que, par exemple, si je prends Jekyll et la plupart même des des sites, euh, des générateurs de sites statiques nous demande d'écrire notre contenu donc là je parle pas forcément de la forme de, du HTML de comment on va organiser notre site mais vraiment le contenu genre si tout est fait et que je veux juste rajouter un article de blog bah je vais quand même devoir écrire du Markdown et ensuite faire un commit et donc là c'est euh, un peu inenvisageable pour des non développeurs euh, sauf à ce qu'ils soient super motivés et qu'on leur fasse une formation ça peut arriver mais en général c'est pas trop c'est pas trop leur motivation Heureusement, on a des solutions. En fait, il existe des services qui vont nous permettre de faire une sorte d'interface graphique d'édition, un peu comme votre admin WordPress, mais dans un service. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est un, un service en mode SaaS, par exemple, ou un truc qu'on a auto-hébergé. On va configurer le schéma de nos données en disant bah, mon article de blog, il a un titre, il a un auteur, il a un contenu, il a peut-être un chapeau, une image. On va comme ça pouvoir définir ce qu'on veut mettre dedans. Et là, je prends... L'exemple d'un article de blog, mais ça peut être vraiment ce qu'on veut. C'est ça l'avantage. On va définir notre schéma comme le schéma d'une base de données, presque. Euh, la petite différence avec le schéma d'une base de données, c'est qu'en plus de définir les, la, le type de données qu'on veut stocker, en général, on peut aussi définir des contraintes qui, qui vont être plus. On va, on va définir des contraintes qui vont être plus euh, liées au, à la manière dont on va l'éditer. Par exemple, je peux avoir un texte et je peux dire bah là, je veux un éditeur riche. Euh, sur plusieurs lignes, etc. où je peux dire, bah, je veux juste une ligne. Euh, ça, ça va jouer un peu comme euh, comme un type de données de base de données, mais en plus, on va pouvoir euh, choisir comment on les Et euh, tout ça va nous permettre donc ce schéma de d'avoir une interface graphique sur lequel n'importe qui peut aller facilement rajouter du contenu respectant ce schéma. Euh, donc via une, comme quand on crée un article de blog, hein, via une page dédiée euh, comme on crée un article de blog sur euh, sur WordPress. Et une fois que ce contenu a été rajouté, eh ben, il est accessible via API pour pouvoir être euh, utilisé dans une app euh, sur mesure ou injecté dans un site statique sur mesure. Donc là, j'en cite trois en exemple, euh, Contentful et Prismic, c'est des services commerciaux en SaaS. Euh, Strapi, il me semble que c'est une boîte française qui fait ça et c'est de l'open source. Mais ils ont aussi, euh, je ne me rappelle plus exactement leur, euh, leur proposition de valeur sur la partie commerciale, mais c'est un, un peu comme on peut avoir avec Eneo qui une brique finalement euh, open source et qui ensuite va vendre aux différentes services, aux différents services ou différents versions premium. Je connais pas leur modèle éco. Mais en gros, ces trois trucs là fonctionnent exactement sur le principe dont je viens de vous parler. Là, je vais un tout petit peu vous montrer plutôt content parce que je me suis retrouvé à l'utiliser dernièrement. Et encore une fois, je vais pas faire de favoritisme. Ce qui compte, c'est que le, le principe soit le même. Alors, comment ça marche côté content Bah là, pour exprimer le schéma, je vous ai mis une petite copie d'écran. J'espère que vous arrivez à le voir. Euh, bah là, je suis dans une entité que j'ai appelée post, et puis j'ai dit, bah, j'ai un titre, c'est un texte court, etc. Et comme je vous disais, là, voilà, j'ai pu mettre différentes entrées euh, qui correspondent vraiment comme aux, aux colonnes de la table dans laquelle je vais stocker mes, mes données. Je peux, les, je peux les réorganiser parce que ça, leur ordre va avoir une incidence sur l'ordre des éléments dans le formulaire euh, sur lequel on pourra saisir du contenu. Et il euh, et y a plein de petites contraintes qu'on peut mettre, je ne rentre pas dans le détail. Par exemple, un formulaire qu'on peut générer une fois qu'on a fait ça, euh, c'est le suivant. Où on voit, alors je pas tout mis encore une fois parce que ça rentre pas sinon, mais on voit ici que j'ai mon titre. Euh, J'avais spécifié qu'il fallait moins de 256 caractères parce que sinon ça casse ma mise en page peut-être ou c'est pas cool pour le SEO, alors du coup c'est comme ça. Euh, là je lui ai dit j'ai un champ slug qui va jouer par exemple sur l'URL de, de mon article de blog. Et en fait, ici, ce n'est pas juste brutal, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, Contentful est capable d'un peu de comprendre que c'est un champ slug parce que je lui ai indiqué et de, de reprendre mon titre en, en envoyant les caractères qui ne vont pas dans une URL, en l'uniformisant un peu. Et puis là, j'ai un troisième exemple de, avec mon chapeau qui est en texte riche. Et donc, je peux éditer comme ça avec des petits contrôles, faire un peu de mise en forme sur un texte multiligne, euh, et donc, tout ça va me permettre de commencer à écrire du contenu. Et va surtout permettre à des non-techos de commencer à écrire du contenu. Et une fois qu'on a écrit ce contenu, alors là, je vous parle d'un projet que moi, j'avais écrit pour Jekyll parce que je trouvais ça plus simple de passer comme ça. Mais en fait, pas mal de générateurs de sites statiques vont nativement ou pas vous proposer des sortes d'intégrations pour dire bah, vous pouvez aller chercher votre contenu, non pas dans le dossier machin en Markdown, mais directement sur un de ces services en ligne. Alors là, dans mon exemple contentful to md c'était pour dire bah, je vais chercher euh, toutes les entrées qu'il y a dans Contentful en lui précisant donc le, le space, c'est un peu comme mon, mon workspace finalement, j'ai un petit access token, là je lui dis que je veux euh, les les, articles qui, enfin, les éléments qui sont aussi en, en mode brouillon, euh, et puis je lui dis bah je veux les, les éléments du type post, parce que je peux en définir plusieurs. Je lui indique aussi que je veux euh, une langue, parce que Contentful peut gérer plusieurs langues, ça m'intéressait, c'était les avoir en français. Puis je lui dis, bah maintenant, tu me colles tout ça dans ce dossier-là. et euh, Donc là, c'est un peu euh, l'exemple d'un script qui pourrait faire à ça. Donc c'est juste des variables d'environnement que j'ai définies. Et, en fait, après, quand je fais mon npm run contentful to md puisque j'ai codé ça en JS bah, du coup, là, ça va bêtement faire des appels d'API qui vont bien pour aller chercher toutes les données que j'ai pu écrire, euh, qui sont de type post en français, etc. Et ça va me les mettre en markdown et me les coller euh, dans un dans le dossier qui va bien. Ben, L'intérêt, c'est que ce n'est pas juste mettre en markdown, parce que comme mes, mes données ont différentes propriétés, hein, si je remets en arrière, c'est ce que je vais vous montrer là, toutes ces propriétés, je vais en avoir besoin pour générer mon site. Et Donc, en fait, ce n'est pas juste du markdown du contenu qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi euh, ce qu'ils appellent le front matter, c'est-à-dire une sorte d'entête de mon fichier markdown qui va contenir en YAML, généralement, tous ces trucs-là, pour que je puisse avoir les valeurs associées. Et donc à partir de là, bah, je peux euh, écrire un site statique euh, avec euh, mon générateur préféré euh, ou pas, qui va euh, utiliser du coup ce contenu comme si je l'avais posé moi-même à la main dans le dossier. Donc là, je donne un exemple. Hein. Pour déconner, on a sorti euh, avec des amis, euh, des collègues, Nadimes. c'est un peu comme Madines, euh, le site qui parle des startups, mais, euh, mais en mode logographie, en mode parodique. Euh, et, et en fait, là, l'intérêt, c'est que ce truc-là, il continue un peu à vivre, on continue à l'alimenter pour rire, mais je n'ai pas du tout de temps à y passer. C'est un peu un side project. Et du coup, on l'a développé en site statique. Alors là, c'est du jekyll avec Contentful. Comme ça, là, là où les personnes qui écrivent les articles n'ont pas trop besoin de s'intéresser à l'aspect technique et, euh, et ce que je vous disais, sont autonomes. Donc, comment ça se passe ben, En fait, une fois qu'ils ont une idée d'article, ils peuvent l'écrire dans Contentful. Je leur ai expliqué comment aller dans GitLab et lancer un nouveau pipeline parce que pas, euh, je, enfin, je crois que ça peut se faire en cherchant un peu avec les webhooks mais j'avais un peu la flemme de faire un passe-plat qui va prendre les webbooks de Contentful et puis ensuite euh, créer des pipelines dans GitLab mais en gros je leur dis bah, créer un pipeline dans GitLab ce qui va relancer le générateur de sites statiques et en général une nuit plus tard le site il a été généré il a été mis en ligne euh, automatiquement c'est vachement pratique ça, ça permet vraiment qu'il soit autonome hein. moi je J'interviens assez peu dans ce process. Et euh, j'ai un autre exemple un peu pour rire, parce que là, je suis sur un public mentais, a priori. Euh, Peut-être certains d'entre vous connaissent l'absurde séance. Euh, c'est euh, une sorte d'association qui fait des, des projections au 14A. Donc, le 14A, c'est un cinéma d'arrêt d'essai. Et puis, nous on fait plutôt des projections, euh, des films de série D, euh, trucs un peu crassou. Et, euh, et du coup, bah, là, le site, c'est moi qui le gère euh, en, en bénévolat. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'avoir les archives où, euh, où il y a toutes les séances qu'on a projetées. Alors, vous voyez, il y a le titre du film, etc. Mais si on clique dessus, on peut savoir à quelle date, quelle heure ça, ça a été projeté. Et tout ça est un site statique fait avec Jekyll. Et, euh, et en fait, la, la procédure est assez similaire. C'est-à-dire que là, comme c'est moi qui le mets à jour, je n'ai pas besoin d'avoir une interface comme Contentful. J'ai décidé que ce serait plutôt un fichier CSV. Et donc, en fait, mon process c'est euh, j'édite le fichier CSV avec LibreOffice ou n'importe quoi. Je rajoute une nouvelle ligne avec toutes les informations qui m'intéressent dans le film, qui sont, parce que les colonnes sont prédéterminées quand j'ai développé le site. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire un commit et un push et à l'envoyer dans le guide. Ça va automatiquement lancer euh, la CI et à peu près 6 minutes plus tard, le, le site est, est mis à jour tout seul. Je n'ai pas à m'occuper de ça. Ça, ça m'a vraiment beaucoup servi. Euh, parce que je me retrouve souvent à devoir faire des mises à jour un peu à l'arrache euh, au dernier moment, alors que je suis pas forcément très dispo. Et donc, euh, donc l'idée, c'est que euh, ça me permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Donc, si je résume un peu ce qu'on s'est dit, euh, quand, euh, dans notre contexte, finalement, on a un site web vous on qu'il y aura peu d'interactions, on a au moins un développeur à dispo, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais je veux dire, c'est pas dans l'équipe, a quelqu'un qui est capable un peu de maintenir ce truc-là, même si c'est pas beaucoup de travail, mais surtout de le créer au début. Euh, éventuellement, même la contrainte que le contenu doit être géré par des non-développeurs, en fait, ne pose pas trop de problèmes ici mais en fait, on est capable d'utiliser des sites statiques pour faire ça. Et euh, moi, mon, mon bilan de tout ça, c'est de dire que bah, le, le développement, il est quand même assez facilité par rapport à tout faire à la main parce qu'on bah, a des technos, on a des versionnements, on a des abstractions offertes par le générateur des sites statiques, on a plein d'outils qui vont graviter autour. Pour le contenu, on peut avoir des interfaces graphiques, euh, le, le, le déploiement automatisé, etc. Ça va, en tout cas, l'intégration contenu ça va nous permettre de... De, de gagner du temps, de ne pas se prendre trop la tête avec ça. Et, euh, et on peut même imaginer aller chercher nos données à différents endroits. Ça peut être une base de données, ça peut être, euh, ça peut être notre contentful, ça peut être un CSV, etc. et gérer ça différemment. L'avantage, c'est que gratuitement, une fois qu'on a fait ce travail, bah, on a un truc qui est quand même assez sécurisé parce qu'il n'y a pas de partie, on a réduit vachement la surface d'attaque, il n'y a pas de partie vraiment dynamique là-dedans. Il y a toujours moyen d'aller pouiller le serveur Apache ou le système, etc. Mais euh, il y aurait de toute manière ces choses-là si vous faisiez du PHP avec d'autres potentialités de failles de, de sécurité en plus. Les performances, souvent, elles sont bien meilleures. Et euh, d'un point de vue utilisateur, ça vous oblige à faire des sites quand même beaucoup plus simples. Donc moi, l'idée, c'est que euh, je suis très content avec ça parce que ça me permet dans, dans, les, dans les cas où il y a ce contexte de maintenir tous mes sites euh, un peu sans effort. Euh, j'ai juste deux petites notes et après euh, on s'arrête là. Il euh, y a Netlify CMS, alors encore une fois je prends un exemple, mais je pense qu'il y a d'autres projets du même style. Euh, ça rajoute quelque chose en plus dont j'ai pas trop parlé. En fait l'idée c'est que vous pouvez embarquer l'admin dans un site statique. Genre c'est une appli Angular par exemple qui va être embarquée dans votre site statique que vous allez euh, mettre en ligne avec le reste. Mais en fait l'idée c'est qu'en allant là-dessus et en modifiant des choses, euh, ça va faire des appels API sur euh, le, la forge logicielle que vous utilisez, GitHub, GitLab, Bucket, un autre, euh, pour aller modifier et faire des commits, euh, modifier le fichier Markdown, par exemple, de, du contenu. Et du coup, comme vous avez fait un commit via l'API, ça va faire un redéploiement du site, ce qui fait que euh, quelques secondes ou minutes plus tard, votre site il apparaît en ligne tel que vous l'avez modifié. Donc finalement, avec ça, on a un peu une, une expérience utilisateur WordPress avec un petit, euh, une petite latence entre le la modif et le rendu, mais c'est pareil. Alors, il y a un potentiel de ouf, moi, je trouve. Euh, j'ai un peu galéré à le mettre en place. Alors, j'ai testé ça il y a un an, donc euh, peut-être que ça s'est beaucoup amélioré depuis. L'utilisation, c'était pas encore tout, tout à fait fluide et tout, mais en fait, le potentiel est, est assez énorme et je trouve ça vraiment rigolo. Donc là, j'en ai terminé. Je crois qu'on avait au moins une question. Je ne sais pas si... alors, ça Merci David, c'était top. Franchement, ça nous intéresse. Moi, ça me donne envie de, de mettre ça en place. On va passer aux questions. Oui, j'en ai, j ai ouvert une hier là déjà. Alors, une, une database, mais vers des markdowns probablement générés. Euh, ça, en fait, ça va. Là, dans mon cas de Contentful to uh, ND, c'est un peu l'idée, même s'ils sont pas prêts, ils sont générés par l'API de, de, de Contentful. C'est mon programme qui va les, les, les générer. Mais en fait, c'est un peu comme si on faisait une requête vers une database. C'est juste que là, dans mon cas, je n'avais pas de database pour ça. Mais si je prends par exemple l'absurde séance où j'ai décidé d'utiliser un CSV, c'est simplement parce que je voulais le versionner avec. Mais on pourrait complètement imaginer que ce soit la base de données de mon produit et que euh, je vienne faire des requêtes euh, euh, pour aller chercher les données qui m'intéressent. L'intérêt, c'est qu'en faisant ça, euh, ces requêtes, elles n'interviennent que à la construction du site une fois qu'on l'a mis en ligne, elles vont plus intervenir, il faut refaire une construction pour remettre à jour. Donc, il n'y a pas besoin de mettre les clés et de la base de données quelque part sur un serveur qui arrive en ligne, en fait. Ok. Ok, ok. Ouais, je vois dans le chat, Franck qui dit que c'est assez chronophage la partie mise en place, ouais, c'est vrai, c'est un peu l'inconvénient, par contre, de cette solution, c'est un peu chronophage à mettre en place, mais j'ai l'impression que ça n'est pas tellement plus que de développer une appli dynamique. Par contre, ça peut l'être plus que de mettre un CMS en ligne et de le configurer. Mais on n'a pas le même compromis d'avantages et d'inconvénients. Quel est le dernier site sur lequel tu as mis ça en place euh, Je crois que c'est le site lepalace.work que je suis, euh, je suis associé du Palace, un, un lieu qu'on a ouvert pour pouvoir louer des bureaux, etc. Et euh, c'est pas moi qui ai réalisé le site, mais c'est moi qui l'ai un peu guidé et qui ai fait des choix techno. Et du coup, l'avantage, c'est que pareil, on peut un peu l'oublier. Il euh, n'y a pas trop de problèmes euh, qui vont se poser. Quoi. Je suis pas obligé d'aller le mettre à jour tout, tout les, toutes les semaines. Ok. Ok, du coup, c'est pas limité au site vitrine, quoi. il bah, y a... Si, y a un autre truc dont je peux parler qui va dans cette direction, c'est que ah, oui. c'est pas limité au site vitrine stricto sensu, mais après, bien sûr, si on va dans, dans la direction opposée, ça va pas marcher. On... D'un côté comme de l'autre, il ça, ça, y a ces usages, il y a peut-être une partie commune où on peut choisir un truc dynamique, un truc statique, mais pour la partie où on a un site statique et on a quelques trucs dynamiques qui se rajoutent, euh, je sais par exemple que Netlify, donc Netlify c'est un hébergeur qui est spécialisé site statique. Netlify, ils ont prévu de facilement pouvoir intégrer des choses courantes, qu'on a envie qu'elles soient dynamiques, mais en général ça, ça peut être le seul truc dynamique de notre site. Par exemple, avoir un, un formulaire de contact qui du coup va éviter d'exposer une adresse email à l'extérieur, mais il faut quelque chose de dynamique qui nous envoie le mail. Et ouais, effectivement, quelqu'un dit dans le chat qu'ils utilisent les, les fonctions, des, des fonctions lambda, ouais, ils, ont des, ils ont un système comme ça, je crois, qui s'intègre à AWS ou peut-être même à d'autres, euh, qui nous permettent d'exécuter nos codes en mode lambda, c'est-à-dire euh, comme si ça rajoutait un seul endpoint du, dans notre application dynamique, mais euh, en fait, c'est un site statique avec un endpoint spécial qui va lui exécuter du code dynamique. Ok, merci euh, David. On a...